Bonjour monsieur, comment vous appelez Bonjour monsieur. Je m m. Mm -hmm. Et vous habitez où Le sort de Femme d'Orso, à 7 km de Kamla. D'où Le sort de Femme d'Orso, uh -huh. à 7 km de Kamna Ah d'accord, dites-moi pourquoi vous avez décidé de participer à cette formation et moi, parce que surtout le problème de l'eau, c'est la veille. Oui. On peut parler du oui. bon, projet de ça m'a intéressé. J'ai de ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris pendant ce temps? Qu'est-ce qu'on oui. vous a enseigné? Moi, que moi, on peut fabriquer, personnellement, c'est pas couture et tirer. Oui, tirer l'eau dos. Dans, le pays, oui. dans les, les rivières. Oui. Ils nous pouvons faire des pompes et tirer l'eau en allongeant les tuyaux. Oui. Est-ce que, est que vous êtes en train de faire aujourd'hui, par exemple Aujourd'hui, nous ferons la perforation. Oui. On est en train de chercher l'eau. Oui. Mais on est cailloux. Mais vous avez appris autre chose, non S'il si y a des cailloux. Vous avez appris une autre technique pour... Les... Il y a une autre technique, euh, on a quand il n'y a pas euh, moyen de trouver l'eau, Oui. on a appris de canalisation, on peut canaliser là où il n'y a pas l'eau, on peut canaliser l'eau du toiture, Oui. Et faire des, des, des réservoirs et mettre l'eau, qu'on oui. utilise, oui. qu'on utilise. Et qu'est-ce que vous diriez à la population des femmes du ressort qui n'ont pas pu assister à cette formation. Mon me message est que, que chacun peut avoir l'eau chez lui. Avec notre concours, oui. tout le monde peut avoir l'eau chez lui. D'accord. Et quoi d'autre pouvez-vous dire à la population de Bangua en général Et Tout Bangua, comme l'eau est devenue vraiment. Des, des, des sujets tabou à Bangwa. Oui. au moment, bang, tout Bangwa, chaque Bangwa, dans des zones, même dans des zones qui n'ont pas d'eau, oui. ils peuvent se rapprocher de nous et avoir l'eau. Oui, j'ai entendu dire qu'il y aura un atelier pour assurer votre travail. Qu'est-ce que vous pensez de cela Effectivement, c'est ce qu'on nous a dit, on nous a promis qu'on doit avoir l'eau. Qui vous a, Donc, a promis Emas, et, et et la société Emas Non. WebDev Foundation. Foundation. Je vous ai promis, oui. on doit avoir l'atelier. Les matériels sont déjà là. Oui. Donc, dès que l'atelier sera opérationnel, oui. tous ceux qui désiront nous, ils vont s'approcher de nous. D'accord, merci. Bonne continuation. Hein. Merci, monsieur.